Coucou YouTube, je vas bien, je tombe avec trois Frenchies. Les mecs sont vraiment bons, il y en a un d'ailleurs qui va pas mal m'aider pendant la partie, sauf qu'on est tombé dans une game de l'enfer. Découvrez-la, likez commentez, abonnez-vous. Il y a Pierrot du 47, 250 euros et Azaki TV. Oh là là, salut tout le monde, oh, il y a que des Français ici. Et tu a, a, et Comment t'as su que j'étais de Marseille, Fada Oh mais c'est. Ah, ça, Frérot, frérot, frérot, qu'est-ce que tu fais avec nous <rire> Mais qu'est-ce que tu fais là gros <rire> Bah écoute, j'ai lancé, je suis tombé avec vous les gars, et vas-y on va jouer. Oh boubouille, boubouille, c'est le, le meilleur euh, joueur français. Euh. Parfait. Ça, ça, Il a daté, ça, je sais pas combien de, de tournois dans le film. Oh la mec. Je suis choqué. Je suis choqué. <rire> Oh du coup velu, ça. Velu. Marrant, là c'est pas Ah oui, c'est marrant. On est pas pour enculer les mouches là. Il y en a un là, moi. Lui il peut être mais moi bon, je suis nul hein. Crac, crac, moi on est nul mais c'est pas grave là, ça. Oh je suis. C'est oh. On est, on est trop mauvais, trop Oh là. 250 taureaux T'es mauvais oh. Ah j'ai mauvais moi Ouais mais t'es gentil Ah <rire> c'est ça. <rire> ça vient du sud aussi les gars non bah, ah, du sud. Côté de Bordeaux, ouais. ah ok Tu connais Garden Rock Bien sûr Moi j'habitais les gars à côté de Bordeaux aussi. Enfin à ah, Bordeaux ouais. même Ouais il y, a, il y a deux un an et demi Maintenant je suis ah, à Montpellier parle... C'est et... ça. ça mec Le succès ça veut Montpellier où, là Bordeaux Bordeaux même ou à, ou à côté euh, À côté, gros. Oh putain. C'est oh, le village C'était vers... C'était aux alentours de ce nom, gros. D'accord. Le village. Y'a... Je sais pas. T'as réussi à tuer, t'es nul à chier. Vous avez assez les gars pour acheter Pierrot et Azaki. On oh, s'achète Fada ouais, ou pas faudrait Il faudrait qu'il me donne la thune ah, Fule la thune en culé Pierrot Eh hey, frérot, y a des monde partout Eh hey, donne l'argent L'argent Money Money Money, money. Arrive, Je vais je vais oui, va, va bon parler, je... je vais lâcher mais... Ça arrive. Ah, oh merde Oh c'est con ça Je te le finis si tu veux, va bla. Bien Il y en a un autre au milieu du toit. Oh dis pas ça Non deuxième Deux, deux. Mais vas-y c'est bon, le mec dessus. C'est les ferries ouais, à gros chez eux. Il y a deux teams. il y a deux teams. Et sinon les VPN ça tourne fort non Non là y a... ils sont nuls les mecs en face les gars Pourquoi Tu les trouves bons Allez, ils, ils, ils se cachent tout ce gros Mais c'est ça Mais bienvenue dans nos lobbies <rire> T'es Pierrot 5 kills oh, On fire Ah non pas moi là Balance euh, ouais ton truc Pierrot tu seras mieux Derrière toi Pierrot je pense Oh tu l'as vu Ta gauche non, Oui Eh aïe Pierrot je suis sur ta vue Régale moi régale moi Pierrot Oh bah bon, alors là loin de là mon gars hein. Pierrot gâchette, tu t'es foulé à la cheville ou quoi Hey, mais j'avais toujours un petit peu par derrière, deux quoi, enculé! Mais oui, oh c'est chaud! Et oui, il y avait nous! C'est l'enfer! Hein. Team Wipe! Là je vais Non... Oh non, j'allais tomber Ça, ils sont pas de la même équipe Bon, boubou, il va falloir que tu passes à faire des kills un peu Attends, ah Ah, vous j'ai allumé ma C'est moi qui l'allume ma vague, c'est moi qui crève Non, mais ça, me touche. Ah, le connard mec, c'est le connard Suspect, où il change Mec, tu sais que j'étais certain que, que le mec là qui tombe dans mon dos... Non Oh, l'horreur, gros Non mais... mais c'est un truc de malade, hein. Maintenant, c'est les TikTok qui me tombent Mec, il y a une équipe de Français. Maintenant, il y a une équipe de TikTok. On va pas s'en sortir. Ah bah là. Azaki, faut, faut, faut, faut que tu restes en vie, faut que tu restes en vie, t'es le dernier Azaki! Ok, je vais essayer! On compte sur toi, poulet! Bon choix, Reste caché, bon poulet! Ouais! 5 secondes, gros! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on, est, bon. Est, de on de est tranquille! Il y a une bande de fils de pute ouais, ouais, sur notre truc! Euh, hein. Sur le toit, normalement, je pense! Oh là là, il y a du monde partout! A terre en haut! En une autre, je crois, là-bas! Oh. Bien joué, bien Boubouille. là, Allez Boubouille ah. Branle le lait <rire> déjà. Oh, y'a encore une, c'est bon. Oh y'a sur moi, sur le colis de merde. J'ai failli que yeah chaud Ah, ils sont, ils sont peut-être 3-4 à vouloir me, me streamhack, les gars. Et <rire> eh, quand on est avec des bons types, ça régale, hein. ça te force à faire toujours mieux. Toi. À faire prompé, mieux prompé, prompé. <rire> Et tu sors Fais même l'arbalète pressée. J'ai je, je, tué tous les streamers, quasiment, il en manque plus qu'un. <rire> dernier en face de moi oh, Bien joué. il y a pas un tu le plus bah oh, bon, ben oui un ai chaud Plus de 10 kills. en plus je fais, je suis bien content Ah t'es bien là Tu fais une jolie partie hein me régale. En bas là oh, Ça rien. A l'autre, à, à ça a bien même Et il est parti vers là. On prend le toit ou on reste en bas Claude tu nous éclaires Plutôt le toit ou plutôt pas le toit Non pas le toit, euh, je suis un mi-toi. Oh il me rush non ils m'attendent Ils sont. Ah c'est encore les streamhacks de merde Je pensais avoir wipe l'équipe Oh Starfou là Il a même pas visé gros Par contre Azaki et Pierrot vous avez assez pour faire une réa si jamais Et le, et le shop sera en safe Vas-y hein. donne moi Qui va euh, Fury viens, je t'ai jamais vu chaud comme Bien. ça là Moi non plus J'ai jamais vu une game comme ça les gars non plus je n'arrive ouais, pas yeah, à yeah. balancer l'arbalète. NON, non J'ai pris une tête Oh, heureusement que j'ai réussi à tirer. Oh frérot, finis-moi la partie, s'il te plaît. Il est sur le toit, il est sur le toit. T'inquiète même pas, gros. J'ai confiance, j'ai confiance. Oh, Aussi, snoscope à l'arbalète. Il, il, il, il, il me manque juste l'arbalète, la paire. Tiens, j'en ai une. Adam attends, attends, mais je suis sur le truc, moi. <rires> tu les vois, les autres non, je les vois pas. Oh. En haut Ah gars. Il est où ce Et connard a du... Ouais, ouais. Il, a, il a dû prendre de toi. Ouais. Ouais j'y vais, je vais te dire. Sacrifie. Non, il est pas là. Culé, mais il est où. Tu me prêtes ton arbalète Tiens. Attends. Ah, est ce qu'on arrivera à le faire Allez, pose-le Mais pourquoi pose tu la lâches pas, gros Un quart d'heure <rire> Non mais j'arrivais pas <rire> à le déposer, déposer, désolé. Ah, il est là Il est devant moi bah, Mais voilà, tu l'as baisé, marre. gros est magnifique Aïe, aïe, Désolé, aille, aille, aille. désolé pour la fin, hein, Non <rire> mais t'inquiète, lapin. Moi, je suis content qu'on ait gagné. Attends, on a la... Non mais GG les gars 42 kills les gars oh, oh Et 250 balles C'est qu -ce quoi Oh fada Tiens, Pierrot, je t'envoie une demande, vous voulez qu'on en fasse une Allez, vas-y, bah, ah. vas-y, ça peut ça hein. Vas-y, bah accepte ma demande et invite-moi dans la prochaine